Aujourd'hui le 17 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Le vendredi 16 décembre, les systèmes de commandement et de contrôle militaire, le complexe militaire industriel et les installations énergétiques de l'Ukraine qui les soutiennent ont subi une frappe massive avec des armes aériennes et maritimes à longue portée de haute. Précision. L'objectif a été atteint. Tous les objets affectés sont touchés. La suite de la grève, le transfert d'armes et de munitions de production étrangère a été interrompu. L'avancement des réserves vers les zones d'hostilité a été bloqué. Les entreprises de défense de l'Ukraine pour la production et la réparation d'armes, d'équipements militaires et de munitions ont été arrêtés. Cours de la répulsion de la frappe par les systèmes de défense aérienne ukrainiens et occidentaux, une ressource importante a été dépensée pour des leurs spécialement lancés. Dans le même temps, des positions ont été ouvertes et quatre stations radars des systèmes de missiles anti-aériens ukrainiens S-300 ont été détruites dans les zones des colonies d'Andrusovka, Pridniprovsk, région de Dnepropetrovsk, ainsi que novotavri et Mikolapol, région de Zaporozhye. La suite d'actions non professionnelles des équipages de défense aérienne ukrainien, des dommages ont été causés aux infrastructures civiles au sol. La direction de Kupiansk des dégâts de feu ont été infligés à des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Petropavlovka et Timkovka dans la région de Kharkov. Jusqu'à 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et quatre véhicules ont été détruits. La direction Kranolimansky. Les actions préventives des troupes russes ont infligé une défaite complexe aux réserves ennemies dans la zone de la colonie de Kolodosy de la République populaire de Donetsk. Les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à 30 militaires ukrainiens tués et blessés deux véhicules de combat blindés et deux camionnettes. La direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives, à la suite desquelles des lignes et des positions avantageuses ont été prises. Les unités des forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de contre attaquer les unités russes dans les zones des colonies de Bakhmutskoï et au Picnoï de la République populaire de Donetsk. L'ennemi a été arrêté et dispersé par des frappes d'artillerie et les actions de groupes d'assaut. Plus de 30 militaires ukrainiens et 7 voitures ont été détruits. La direction sud-donetsk. Les actions actives des troupes russes et les tirs d'artillerie ont détruit jusqu'à 35 militaires ukrainiens et deux véhicules blindés de transport de troupes par jour. En outre, deux groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été découverts et détruits dans les zones des colonies de Novomayorskwa et Shevchenko de la République populaire de Donetsk. Opérationnel et tactique. Les forces de missiles et l'artillerie ont atteint le point de déploiement temporaire de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes près de la ville de Kupyansk. Dans la région de Kharkiv, ainsi que 53 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire en 89 les quartiers. La zone de la colonie de krasny -Limon de la République populaire de Donetsk, le point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers a été touchée. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu deux véhicules aériens sans pilote ukrainien dans la région du village de Zaliman, dans la République populaire de Lugansk. Outre, trois missiles du système de lance-roquettes multiples Uragan ont été interceptés dans la zone de la colonie de Tokmek, dans la région de Zaporozhye, et quatre missiles du système de lance-roquettes multiples Imar dans les zones des colonies de Rozovka et de Baranikovka. République populaire de Lugansk Total depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 344 avions, 184 hélicoptères, 2675 véhicules aériens sans pilote, 398 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7140 chars et autres véhicules blindés de combat, 931 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3691 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7638 unités de véhicules militaires spéciaux.